Oui, on engage Allez, c'est le ordres. Action Ok, on a reçu pour mission. Les, les CRS qui sont à Dorthelon, on les maintient là avec les CRS en face. Que, pas, je pense qu'il était assez fort pour tout seul. Je reste dans votre tête. Voilà, sans besoin. Moi, j'ai mon idée à la graine.